Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce euh, lorestone Stone qui va être la suite de, euh, du Lore Stone euh, sur, les, sur les dragons en, en étant focalisé sur euh, Deathwing. Euh, comme d'habitude, je suis donc en compagnie de Diddles. Bonsoir. Et de la merveilleuse Lore. <rire> Bonsoir. Qui sera ma, ma co-hôte euh, ce soir euh, et euh, qui nous accompagnera dans cette. Euh, dans cette narration épique euh, de, de l'histoire à laquelle des je ne connais absolument rien, donc je suis là comme vous à me poser mille questions, à me dire mais c'est quoi les dragons, les élémentaires, euh, des swings, de et de morts machin, et voilà. Et donc comme vous, je ne me souviens de rien de la dernière édition du lorestone, donc c'est fabuleux. On va pouvoir poser des questions à Balkany West. Super. Et des, des choses qu'il a déjà racontées un paquet de fois parce que on est des nuls. Voilà, j'adore. Euh, j'adore me répéter, j'adore. Euh... Bref. Bon, je te laisse papoter. Euh, mm -hmm. Si je le sens un moment à euh, intervenir, je vous fais essayer, mais là je vais perdre du coup et c'est pour ça qu'on est en casu. Yes. Vidéos. Alors, Balkany West, mon cher Stan. Oh oui. Où en étions-nous la dernière fois Alors, est-ce que tu veux que je te récapitule ce dont moi je me souviens euh, J'ai peur, mais vas-y. <rire> je me souviens que la meuf est dead. Yes. Donc la meuf est en. Dragon ça. Yes. La meuf est dead, ouais. Euh, je me souviens que les dragons, ils avaient genre une couleur et un élément d'attribuer. Yes. Ok. Je me souviens que Deathwing, euh, le mec, euh, il est devenu un peu rebelle. Yes. Et euh, au final, euh, à un moment, il s'est barré pour dormir pendant genre des centaines d'années. Yes. 10 000 ans. Et il, il a, ouais, voilà, 10 000 ans à peu près, tu sais. Yes. À la louche. Hein. À une vache près. Hein. Et, euh, et qu'il a une sorte d'exosquelette bedgelord. Yes. Et là en fait, je me souviens plus pourquoi. Euh, bah en fait, il a un exosquelette exosquelaire... lord euh, parce que, euh, il avait donc une arme euh, qui s'appelle l'âme des dragons, qui, est... qui l'a donc forgée. Ah oui, je me souvenais plus de ça, mais oui Et dans laquelle, du coup, si tu t'en rappelles, vas-y, essaye de réexpliquer. L'âme des dragons Ouais, si tu t'en euh, rappelles. Euh, alors, putain, j'ai l'impression d'être en interro, oral. L'âme des dragons, c'est genre une arme Yes. <rire> Un bon début, un bon C'est une arme que quand on l'utilise, et C'est ben, de l'énergie. Yes. Alors en gros, l'âme des dragons énergie, elle permet de canaliser les dragons. Yes. Alors en fait, l'âme des dragons, c'est donc un, un objet qui a été euh, fabriqué par euh, par Deathwing, enfin par à l'époque. Euh, dans ah oui, le... c'est rename des swings! Exactement, pas ça. Rename, voilà. Il a payé il 10 balles coup. pour rename son compte BattleNet parce qu'il avait marre de son vieux pseudo. Et euh, du coup, l'âme des dragons, c'est un objet qu'il avait créé euh, comme excuse euh, en mode Oui, c'est pour contrer la Légion Ardente, du coup il faut que nous, tous les dragons, on mette une partie de nos pouvoirs dedans, comme ça on pourra l'utiliser, ça fera un gros rayon qui va tuer tous les méchants et qui va laisser tous les gentils en vie. Youpi! Sauf que, euh, vicieux comme il est, il quand il s'est caché quand il veut mettre sa part, c'est ça. ça, il a pas mis sa part, mais alors ça, c'était ouf. Vous vous souvenez, de ça on, de en de on en avait parlé, on en avait parlé et on s'était dit, c'est quand même des gros bolosses, les autres, parce que le mec, genre, il se planque pour mettre son pouvoir, ouais, et genre, il le capte pas, quoi. Et les autres, ils se disent pas, hum, il y a sur Roche, non, non, pas du tout, euh, donc voilà, du coup. Euh... J'aurais pas le chat sous les yeux, donc n'hésite pas à me faire passer les questions. Euh... Alors, il y a Eugin qui a écrit XX underscore L underscore 2 underscore more underscore XX. Alors que j'espère que le 2 était en chiffres, et c'est exactement ça. Non. Dommage, mais c'est exactement <rire> ça. Euh... Du coup, euh... ça me fait chier de faire un résumé, en fait, parce qu'il y a tout l'épisode 1 qui est là pour ça. <rire> oui, c'est vrai, mais, mais dis juste, pick up là où on s'en était arrêté. Genre des swings, à un moment. Ah Il y avait un truc avec Alexstrasza. Non. Alors, c'est vague, mais oui, il y avait un truc avec Alex <rire> c'est c'est qu'elle est en elle a fait... Elle prisonnière Exactement, elle a été ah, prison. prisonnière par... Euh... En fait, ça, j'avais prévu de le répéter, mais du coup, c'est bien que tu t'en rappelles. Euh, donc, en gros, on... là, on va laisser de côté la partie dans le passé. Donc, euh, il y a 10 000 ans, tout ça. Là, on va parler du, du présent, de la première guerre. Donc, ça, c'est... Je refais vite fait la dernière partie de ce que j'avais expliqué l'autre fois. Donc le portail des ténèbres, euh, reliant euh, Azeroth et Draenor, est ouvert par Medivh et Gul'tan. Ça c'est la première guerre, c'est en l'an zéro. La quantité importante de magie utilisée sort Deathwing de son sommeil. Une fois réveillé, il retrouve la trace de, euh, de l'âme des dragons puisqu'il arrive à la sentir magiquement. Et on lui problème... a tiré dans son sommeil Non, ça c'est après. Ah Avant, c'est avant. <rire> D'accord. Ça c'est wow, avant, ouais. c'est quand euh, Malfurion lui vole son arme. Euh, c'est pendant la Guerre des Anciens, ça du coup, donc 10 000 ans dans le passé. Mais c'est bien que tu t'en rappelles, mais c'est pas là. <rire> mais c'est bien que tu t'en rappelles. Euh, et du coup, en fait, euh, il a retrouvé sa trace, mais euh, rappelez-vous, Nosdormu avait verrouillé l'arme euh, pour, euh, pour que Deathwing ne puisse pas s'en servir. Du coup, même s'il la retrouve, ça lui servira à rien. Du coup, il va devoir ruser, mais heureusement ruser, il très. Il, approfie... il manipule la légion ardente. Il va manipuler les orques. Ah merde, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi euh... les orques particulièrement Parce qu'ils sont eubés et manipulables Et parce qu'ils viennent d'envahir... Enfin, euh, parce qu'ils sont en train d'envahir aussi Azeroth euh, actuellement. Donc enfin, je me souviens même du nom de la planète. Incroyable, t'es vraiment trop forte, t'as trop bien révisé. Ouais. J'ai même pas révisé, c'est tout, tout dans le ciboulot. Waouh, trop forte quoi. <rire> Est-ce que euh, vous euh... arrivez à resituer les, le chat Oui, dis-moi si c'est vraiment euh, trop trop vague pour vous. Euh, donc voilà, là pour l'instant... Euh... Là pour l'instant on en est là, donc euh, il essaye de, il, va, il va manipuler les, le clan Gueule de Dragon, donc un nom qui laissait un peu présager leur, leur destinée, via leur chef, le démoniste D'accord. Nom... Le gars il s'appelle Necroz. Ouais, c'est Ultra Edgy. Euh, et il va donc motiver euh, ce, ce beau monde à tendre un piège à Alexstrasza avant de la servir avec l'âme des dragons. Alors est-ce qu'on peut dire où était Alexstrasza à ce moment-là on ne sait pas exactement, mais ils l'ont attirée... Elle faisait ses bails. Voilà, elle faisait sa vie de lieuse de vie. Et euh, voilà. D'accord. Du coup, elle va être enfermée à Grim Battle, qui est une instance de cataclysme euh, dans laquelle, justement, on va euh, on va affronter donc les, euh, les gueules de dragon. Euh, et elle a été transformée en dragon pondeuse. Euh, ah oui, c'est vrai voilà. C'est Max C'est ça, c'est exactement ça, T'as fait la même réflexion fois. <rire> euh, et sa progéniture de... Non mais c'est vrai, c'est bien J'avais dit poule pondeuse, pondeuse, et t'avais dit quoi Mais elle est transformée en poule Et je t'avais dit non, pardon, c'est <rire> juste moi qui ai utilisé l'expression. <rire> <rire> euh, donc dragon <rire> pondeuse, et sa progéniture, la progéniture est... de dragon rouge, euh, <rire> et donc utilisé, je m'entends, en l'équipement. C'est chez moi, je pense, mais je peux rien y faire. Sa progéniture de dragon rouge va être utilisée par la Horde lors de la deuxième guerre. Donc ça c'est Warcraft 2. c'est là dedans qu'il y a Leroy Jenkins et sa vidéo. C'est pas Grim Grimbatte Merde C'est dans un autre donjon, mais c'est lié à Deathwing. Ok. Donc c'est quand même... C'est bien ta. C'est quand Merci. Du coup, en parallèle, Deathwing fait une alliance... Non, t'as pas moyen de gérer l'écho, parce que c'est Absolument pas. T'es dans une église, mec je peux rien faire. C'est sympa. Et maintenant, les lords, attends, attends, je vais baisser ton son, vas-y, parle. Euh, oui, bonjour. Okay, mieux. Ça mieux euh, en parallèle, Deathwing fait une alliance avec la horde et Ner'zul pour planquer ses œufs en Draenor en échange d'une aide pour obtenir euh, des artefacts magiques dont Ner'zul a besoin et parmi eux le crâne de Guldan. Sauf que euh, dans le coin, donc en Draenor, euh, il y a déjà parmi les habitants des grones, et donc euh, parmi les grones, il y a Grul, leur chef, surnommé le Tue-Dragon, qui va donc acquérir le ce titre. Le Tue-Dragon Ouais, rien que ça. Qui Pourquoi a donc... il a fait quoi pour euh, avoir ce titre euh, Alors, euh, très bonne question à laquelle j'ai la réponse. Il va justement acquérir ce titre euh, en s'amusant à enfiler des dragons sur des épines rocheuses comme des perles sur une ficelle. Euh, mais, mais ça tombe euh... bien. C'est affreux Pardon C'est affreux, affreux. Euh, bah, Ça dépend de quel point de vue tu te places, mais oui. Euh, mais ça tombe bien, donc on a quatre gares Aléria et Tura, Lyon. En principe, vous en connaissez deux sur les trois. Donc quatre gares, c'est Charles. Euh... -ce que tu quatre te rappelles gares. Ouais. Ah, fait... J'allais dire le gâteau, mais bon, je vais pas faire ça. Wow. mais Je l'ai dit quand même, donc. Euh... Merci. C'est donc. Euh... C'est un pote de Medivh L'apprenti de Medivh, mais oui, le pote de Medivh, j'accepte, on va dire. C'est Diddles qui va souffler la réponse. Euh, ne, ne faites pas de blagues sur les gars et Cadgar, s'il vous plaît, merci. Euh, donc <rire> c'est. Il y en a déjà une de fait ouais, bah, trop Super. Donc c'est l'apprenti de Medivh qui est donc actuellement un des mages euh, mortels, on va dire, humains les plus puissants euh, d'Azeroth. On a Alleria. Ils ont tous ce titre-là, c'est Non, mais gars il est au-dessus quand même, et qui est aussi un mage, un héros alternatif pour les mages sur Hearthstone. Cadgar Al... Oui. Ah bon oui. Mais je pensais qu'avec avait... Medivh. Putain, je suis non, à l'ouest à ce moment Je vais regarder. Personne n'utilise ce skin, parce crois que pas. Tout le monde préfère Medivh. Oui, parce que Medivh a une jolie boule de feu. Bref, euh, on a aussi Aleria, Windrunner, donc qui est la sœur de. Ah ouais. Charles. De... Ah, pardon, Sylvanas. J'étais yes. en train de regarder la, la gueule de Cadgar. Trop fort. Oui, ça, je sais. Et c'est l'héroïne alternative pour le Hunter. Yes, trop forte. Et euh, Turalion qui est donc euh, un mec euh, assez important pendant la, la seconde guerre, et euh, qu'on connaît pas dans Hearthstone mais qu'on connaît dans Overwatch, parce que qu'on voit sa statue à l'entrée de Blizzard World. Okay. C'est euh, juste après la choke en fait, c'est lui qui, qui couvre un peu le, le truc juste avant le point. Et bien il était qui C'était quoi là C'était un soldat Ouais en gros. Okay. Qui donc, avec Khadgar et Aleria, sont envoyés en Draenor pour récupérer le crâne de Gul'dan afin de fermer la porte des ténèbres pour toujours. Mais, Pas mais côté Draenor. Draenor c'est une autre planète. C'est la okay. planète d'où viennent euh, les orques et Gul'dan. Ok, voilà. d'accord. Du coup en gros, eux ils sont un peu en mission entre guillemets suicide pour euh, bah, garder le mal de leur côté, verrouiller la porte des ténèbres pour que Azeroth soit protégé. Du coup, euh, Grull accepte de les aider à retrouver le crâne euh, et a euh, et aussi à faire chier euh, Deathwing. Sauf que Deathwing, il voit sa progéniture se faire décimer, il se pointe pour essayer de calmer Grul. sauf que, euh, il se fait défoncer, parce que Grul, il est genre ultra puissant, mais c'est genre un peu le Hulk de, euh, de euh, World of Warcraft en fait. Est-ce que, pour faire un petit point, euh, je sais pas, faune et flore, est-ce qu'il y avait autant de dragons qu'il y a de d'un en France en 2018 Alors je sais pas combien il y a de dins en France en 2018. Bah, on est... il euh, y a une surpopulation des cervidés en France, dans les forêts de France, du coup on en a trop, et euh, on sait pas quoi en foutre, et c'est pour ça qu'on bah, on les tape. Alors non, peut-être pas quand même. C'est pl plutôt comparable, surtout les, le vol noir, donc le vol de Deathwing, c'est plutôt comparable aux loups en France. Ah ouais, mais bah, ils sont pas beaucoup, euh, d'accord. Voilà. Ils sont pas beaucoup, ils sont mal vus par les locaux, ce genre de truc quoi. D'accord, ils sont euh... mal vus par les locaux. Et du coup, Deathwing... Locos quoi ah, Rien. D'accord. Donc Deathwing se fait déboîter la gueule par Grull. Euh, il se fait aussi arracher un peu ses plaques d'adamantium et tout, et il repart la queue en préface. Donc, là, on arrive à la fin de la deuxième guerre, dont je parlerai plus en détail dans un Lore Stone et qui lui sera dédié, parce qu'il y a beaucoup de, personnes, de personnages à aborder, entre autres euh, Jaina. Et Nerzul. donc, euh, ouvre des portails dans tout Draenor, ça j'en avais parlé dans l'émission sur Nerzul, ce qui provoque une instabilité qui va détruire la euh, Draenor, la planète. Okay. Euh, ces énergies magiques du néant distordu auront donc pour effet d'irradier les œufs qui ont été cachés par, euh, par Deathwing. Et, euh, et du coup, ça va euh, donner naissance au dragon du néant. Euh, les dragons comme, du néant Comme vous pouvez le voir ici, qui sont donc euh, parmi les montures les plus euh, edgy de World Warcraft. Donc là vous pouvez voir mon petit euh, troll chasseur sur sa monture. Putain c'est super moche mec <rire> Non mais c'est ultra <rire> edgy genre avec, avec les traces derrière, genre quand tu voles il y, y a des traînées derrière. Euh, qui donc ont la particularité d'être entre le plan physique et le plan astral. Et donc ce vol du néant va vivre sa vie en Outre-Terre. Outre et donc... eux ils ont pas vraiment de chef comme euh, le vol noir euh, swing, ils en ont un, mais il est un peu Ah bon Ok. Voilà. Donc euh, eux, ils vont vivre leur vie euh, en Outre-Terre, donc l'Outre-Terre qui est la Nouvelle Draenor, ça j'en ai parlé aussi. Euh, pré plus précisément dans la Vallée d'Ombre-Lune. Si vous avez fait les quêtes de réputation pour farmer ce, cette monture, bah vous le savez bien. Donc voilà. Euh, Deathwing du coup... Euh, il se dit que ce serait pas mal de se faire oublier un temps. Du coup, il va aller faire des ronds autour de Dalaran, histoire de faire tilt un peu les magis du Kirin Tor, qui vont Attends, donc débouler... il va vraiment faire des ronds Oui. Qui, qui vont donc débouler et l'attaquer. Et Deathwing va faire semblant de se faire toucher et tomber dans la mer pour faire croire que, oh là là, il est mort. Mais ce gars, il arrête pas de faire la comédie Acteur studio, le mec comédien. Acteur studio Et tout le monde y croit, hein, c'est Boba. Acteur studio de ouf Et, euh... et du coup... Euh, voilà, il fait semblant d'être mort, etc. Donc ça lui permet de préparer son retour qui est donc la déstabilisation de l'alliance de l'intérieur. donc quoi les petits rats là qui font semblant d'avoir des crises cardiaques Les petits rats qui font quoi Il y a des, des rongeurs qui font semblant de mourir. De quoi tu parles <rire> Mais de quoi tu... Mais la meuf, C'est pas chez père. Mais non, je sais pas, je sais Des opossums, merci Middles. Des Deathwing, c'est un opossum Désolé si t'as pas de culture générale là, Balkany West. Putain, je fais perdre des viewers, je suis désolé. <rire> yes, trop bien, je passe un, un moment merveilleux. <rire> euh, du coup. Vas-y, vas-y, continue. Euh, donc, pour déstabiliser l'Alliance, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, prendre une apparence humaine sous la personne de Daval Prestor. Donc, l'espèce de, de fuckboy euh, basique là que vrai. vous voyez à l'écran. Euh, donc, le nom, vous n'êtes pas étranger si vous avez déjà mis les pieds à Hurlevant pendant Wovania, en principe. Putain, il a une moitié de bouc. Oui. Ouais, fuck boy de ouf. Hein. Euh, et donc, en fait, il va se faire passer pour un noble exilé d'Alterac. Alterac, c'est donc un royaume humain euh, qui a été, ex euh, qui a été euh, chassé un peu par l'Alliance parce qu'ils ils l'ont trahi. Euh, ça, ça s'est passé pendant la Deuxième Guerre, j'en parlerai à ce moment-là. Et donc, avec tout un micmac politique entre tous les différents royaumes humains, Deathwing aura pour objectif de tous les retourner contre le Kirin Tor. Alors, le Kirin Tor, pour rappel, c'est le conseil des mages. Qui siège à Dalaran. Exactement. Euh, donc, pour résumer dans les très grandes lignes, euh, le Micmac en question, donc il fait copain-copain avec le roi Terenas Menethil II de Lordaeron, donc le père d'Arthas, euh, ainsi que les autres euh, rois des nations humaines, donc Stromgard, cultiras Kultiras, euh, Kultiras, donc le royaume des portes vaillants. Et euh, faisant usage de sa magie, il manipule les leaders de ces royaumes pour se faire nommer roi d'Alterac et euh, il arrive à piéger le roi Terenas pour qu'il lui donne la main de sa fille Kalia Menethil, donc la sœur d'Arthas, si vous avez suivi. Et donc une fois qu'il a la, la confiance de tous ces gens au placé, tous ces bourgeois, euh, dans sa poche, euh, Deathwing du coup a le champ libre pour liguer tous ses royaumes contre le Kirin Tor de Dalaran. Voilà, dans les grandes lignes. Comment est-ce qu'il va s'y prendre Est-ce qu'il va raconter, il va répondre des rumeurs sur Twitter euh, Ouais, il va, les, il va les subtweet en fait. Tu <rire> vas euh, leur poser des questions en anonyme sur Curious Cat. C'est ça. Euh, du coup, euh, ça en fait, pour l'instant, il, il, il, il laisse les, les autres humains s'embrouiller avec le Kirin Tor, en fait. Il laisse mise jeter un peu euh, sur le feu. Et en parallèle, il va se rendre à Grim Battle. pour. excuse-moi, vraiment, j'y tiens, mais c'est quoi ces arguments pour retourner les gens contre Dalaran Bah en fait, il est en mode, euh, c'est des élitistes, euh, ils font pas partie de l'Alliance, euh, ils ont... Ils ont oublié un peu ce que c'était d'être genre des, des humains paysans euh, euh, qui travaillaient dur et qui se faisaient attaquer par les orques, etc. Putain, il instrumentalise la lutte des classes en prime. Ouais. D'accord. Enfin, En gros, c'est dans les grandes lignes, je me rappelle Ouais, des ah ouais. détails, mais c'est ça. Ok. Lignes. Du coup, en parallèle, il va se rendre à Grim Battle pour récupérer euh, euh, Alexstrasza et les œufs, tout ça. Enfin surtout les œufs, je crois qu'ils s'en foutent d'Alexstrasza un peu. Euh, et du coup, il va avoir besoin de chasser les orques de l'endroit. Du coup, pour ce faire, il va faire croire à une attaque imminente de l'Alliance et va pour cela aider euh, Ronin, cœur de dragon. C'est euh, une carte mage que vous n'avez probablement jamais vue. Voilà. Euh... La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Exactement. <rire> donc, euh, mage et futur chef du Kérin Tor. Euh, Ronin a donc été chargé par Krasus, euh, qui est le dragon mage du Kérin euh, qui est en réalité Koryalstras, le consort principal d'Alextraza C'est quoi les dragons consorts dernière. Alors les dragons consorts en gros ça veut dire qu'ils baissent pour la faire oh voilà. En gros le consort principal d'Alexstraza c'est genre euh, son go C'est son C'est son cum, son mecton euh, Son gonze <rire> Son cumé. Bref euh, Donc Deathwing va aider euh, Ronin, donc il faut savoir que Ronin est seul hein, dans, cette, euh, dans cette entreprise. Euh, Deathwing aide donc Ronin à atteindre Green Battle en le sauvant de la mort à plusieurs reprises, etc. En Mais est... attends, Ronin, c'est le... le gars de... De, de, de, de Kirin Tor, du Kirin Tor. Okay? Yes, c'est le mage. Et. L'autre, là, des swings, il a quand même fait une propagande anti kirin Oui, Donc Pourquoi fait, Ronin là là, Ronin, en fait, machin il s'est rendu compte qu'il y avait Ronin qui allait faire ça de toute façon. Du coup, il s'est dit, je vais en profiter pour faire croire que c'est une attaque de l'Alliance. Comme ça, les orques, ils se cassent et moi, je récupère les œufs d'Aextraza pour en faire ma, pour en faire ma... Ah, ma portée de, de vol noir, en fait. Tiens, le mec, il est vraiment calculateur de ouf, quoi. Euh, du coup... Donc il aide, à atteindre, euh, Ronin, euh, il aide Ronin à atteindre une Battle, euh, en espérant que du coup la présence du mage euh, suffise à faire fuir Necros, le démoniste qui, manipulé par Deathwing, avait organisé la capture d'Alextraza, et qui a en sa possession l'âme des dragons. Euh, du coup, les gueules de dragons, ils voient ça, ils ont pas envie de risquer de perdre Alextraza et les œufs, du, du coup ils, en, ils évacuent. Euh, donc, ils il font une petite, euh, petite caravane avec Alexstrasza dessus. Il la pousse euh, un peu comme un trolley, euh, un chariot de, euh, de carrefour, euh, avec Alexstrasza et les œufs dedans. Euh, du coup, Deathwing, ce qu'il va faire, enfin tout se passe comme prévu pour lui jusque-là. Donc, il va attaquer la caravane. Sauf que là, ça échoue en fait. Ça échoue parce que, euh, Necros bon, tente d'utiliser l'âme des dragons sur Deathwing, mais il se rend compte que ça n'a pas d'effet parce que, rappelez-vous, Deathwing n'a jamais mis ses pouvoirs de dedans. Ouais. Euh, du coup tu peux pas juste l'utiliser comme ça sur lui, ça va, ça va rien faire. Le mec a les, a les plaques en fait qu'il le, qui le protège. Les plaques d'Adamantium euh, à ce moment-là. Euh, du coup Nécrose il envoie euh... euh Tyrannastraz. Donc qui est Tyrannastraz Tyrannastraz est donc un, un, un consort d'Alexstrasza qui est vieux et malade et qui avait oh, été... Encore Oui il un autre. Ils sont euh, polyandres surtout les, les Oh c'est bien. Euh, donc euh, il avait été prisonnier en même temps qu'Alexstrasza pour la féconder. Mais euh, Deathwing il arrive à le no match assez facilement puisque bah il est assez vieux et euh, pas en très bonne forme. Du coup euh, on en est là. Euh, euh, donc on a euh, Krasus, donc le, euh, le dragon mage du Tor, Isera, Nosdormu, euh, et euh, Maligos, dont je vais reparler ah, juste nice. après, euh, qui décide de un se sortir les griffes du cul et qui arrive à Grim bah, Battle. Clair. Ils voilà. étaient pas là, t'sais, cette t'en a besoin, Isera et Maligos, ils foutaient quoi Et bien justement, donc eux ils arrivent à Grim Battle afin d'essayer d'arrêter de, Deathwing. Du coup, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse Maligos. Nice. Parce que lui, euh... il, était, il avait été projeté avec Syndragoza, non Alors, il avait été projeté en même temps que Syndragoza, mais ouais. pas au même endroit. En pas au même endroit, oui. Donc, Sindragosa avait été projetée euh, en orfendre à la désolation Dans des la dragons. Glace. Elle y était morte, mais Maligos avait euh, un peu mieux survécu, et il est donc euh, allé euh, se, se terrer en, en Orphandre. Donc, en fait, après avoir vu, du coup, son vol presque entièrement annihilé, et euh, Syndragoza... Euh, très probablement euh, morte du coup, il commence à perdre la raison parce qu'il se sent extrêmement coupable d'avoir poussé les autres aspects à faire confiance à Neltarion et à accepter mmh. de mettre leur pouvoir dans l'âme des dragons. C'était pas son bro Neltarion C'était son bro de ouf. Et du coup, il, voilà. il, il avait confiance aveugle en lui. Et là, du coup, il se sentait vraiment euh, extrêmement coupable. Donc, il va se cacher dans sa tanière en orphond pendant, pendant 10 000 ans du coup à peu près. Non devant... mais alors la culpabilité des dragons c'est quelque chose. Ah hein ouais c'est ils font pas les choses à moitié, c'est Drama Queen de ouf. Mm. Euh, du coup ils donnent très peu de signes de vie et en perdant énormément d'intégrité physique. Mais du coup je retourne euh, à ma narration actuelle. Euh, donc euh, les quatre dragons, donc Crasus, Isera, Nosdormu et Maligos, je vais remettre la bonne illustration qui est ici. Euh, donc ces quatre là. Euh, ils font pas vraiment le poids en fait face à face au destructeur, car une partie de leur pouvoir se trouve encore dans l'âme des dragons. Euh, Ronin arrive finalement à s'emparer de l'âme des dragons des mains de Necros et s'en sert pour libérer Alexstrasza. Du coup, la lieuse de vie, enfin libre, se venge nice. instantanément de son ex geôlier en n'en faisant qu'une bouchée. Mais ça c'est fait. Ah ouais, elle est euh, plus forte que lui La meuf le graille. Non mais on parle de, de Necros. Ah d'accord. Du coup la meuf okay. le graille genre direct. Yes. Ensuite, euh, elle, elle rejoint ses comparses au combat. Et ils ont beau ne pas être de taille pour vraiment terrasser des swings, ils arrivent à le blesser suffisamment pour lui faire perdre une écaille en fait. Et du coup, Ro okay. euh, Ronin utilise l'écaille pour détruire l'arme. Donc euh, l'âme des dragons. Mm. Ce qui a pour effet de libérer les pouvoirs qui étaient contenus dedans. Euh, et ils redeviennent complets, et là ils peuvent le boloss. Voilà, et du coup le fusil change clairement d'épaule pour Deathwing, qui se retrouve face à quatre aspects au sommet de leur puissance. Et du coup Deathwing, euh, salement amoché, arrive à s'enfuir de justesse. Et au même moment, en alterac, Lord Daval prestor disparaît mystérieusement. Lord Daval prestor C'est quoi Donc c'est l'apparence humaine qui avait pris Deathwing pour illustrer euh, Ah oui. oui, oui, oui, c'est ça. Voilà. Et il a une fille, elle s'appelle Onyxia. Oui, mais on s'en fout. Ok <rire> euh, donc, euh, On va juste avancer un petit peu sur... Euh, sur Maligos. Donc, la destruction de l'âme des dragons lui rend ses pouvoirs et sa vigueur et lui permet de redonner vie lentement mais sûrement au vol, au vol bleu. Et euh, du coup, il en profite pour observer le monde qui avait bien changé depuis 10 000 ans. Il vit en fait énormément de lanceurs de sorts mortels sur Azeroth, usant de magie arcanique euh, imprudemment et euh, en toute impunité. Et en fait, il, il, a, il a eu peur que cette énorme quantité de magie dégagée constamment attire de nouveau la Légion Ardente. Euh, parce que c'est ce qui s'était produit avec les elfes de sang, ça j'en parlerai mmh. aussi euh, plus en détail un autre jour. Et il jugea donc que euh, l'utilisation de la magie par les races jugées inférieures était inacceptable. Donc pour lui, les races inférieures, c'est toutes les races mortelles. Non mais Maligos il abuse Bah il abuse... Euh, mais bon, tu vois, derrière tu peux te dire qu'il qu pense quand même au bien de... À la survie de la planète, tu vois, parce qu'il veut pas qu'il y ait la... la légende ardente qui Donc ouais. il est con, mais pour des raisons... relativement bon, nobles. Bon. Du coup, il déclare la guerre à tous les magiciens, et particulièrement au Tor de Dalaran. Eux ils se prennent oh. genre tous les dragons euh, dans leur gueule, hein. c'est vraiment pas de chance. Euh, le vol rouge d'Alekshraza vient donc en aide euh, aux mortels dans leur guerre face au vol bleu. Et, euh, et celle-ci, du coup, accablée par l'état de Maligos, juge qu'il n'était qu vraiment pas remis de ses millénaires de folie. Et euh, elle décide qu'il devait être tué en fait. Simplement. Quoi Mais, euh, mais bah, gagne-toi il... mais Non mais il allait juste euh, se foutre la merde en fait. Oui mmh, mais c'est la... clair mais tu ne le tues pas, tu sais. Mais elle, elle protège la truc. vie. Tu vois, oui. elle, euh, elle se dit c'est le moindre mal de Che. Le... Du coup, elle, son vol et les magis du Kirin Tor euh, furent rejoints par... Oui. Euh, par les autres vols au euh, vu de l'ampleur de la situation. Donc, quand même, Maligos qui, qui pète les pédales. Sachant qu'en parallèle, il y a toujours la situation de Deathwing. Euh... Oui, oui, il pète les plombs, il, voilà, il perd <rire> les pédales. J'ai fait un mélange. voilà. Euh... Du coup, euh, ils forment une alliance qui s'appelle l'accord du repos de verre qui a une réputation que vous devez connaître si vous jouez à WoW. Euh, et donc dans le raid de l'œil de l'éternité, on affronte et tue Maligos qui dans son dernier souffle va implorer Alexstrasza de se rendre compte que les mortels vont finir par tout détruire. Putain mais c'est grave triste Ouais. Euh, du coup... Euh, Est-ce que j'ai pas une meilleure illustration pour ce qui va venir euh... Du coup Deathwing, euh, Salmo amoché, euh, il se réfugie comme d'habitude au Tréfonds. Donc les Tréfonds c'est le plan élémentaire de la terre, là où il se trouve euh, Donc, euh, bah, la, la plupart des, des élémentaires de terre en fait. Euh, et c'est une région jouable dans le Cataclysme. Et enfin euh, le mec il est, il est habitué là-bas à force, c'est à chaque fois là qu'il va, qu va se planquer. Euh, du coup bah, il refait, il refait une classique, donc il se planque pour quelques dizaines d'années là-bas. Euh... Alors juste une petite euh, oui. parenthèse, une question de la part de Huggin, qui demande si les elfes, est-ce que ce sont des mortels dans WoW ou pas Alors c'est compliqué, parce qu'en fait ils étaient immortels, mais ils ont dû sacrifier leur immortalité. Mais ça j'en parlerai quand je parlerai des elfes de la nuit. Donc voilà, c'est une histoire un peu, euh, un peu complexe. Mais euh, en gros, euh, ils étaient immortels, euh, justement après la, la guerre des la guerre des anciens donc celle d'il y a dix mille ans euh, et en fait euh, à, à l'an euh, je sais plus combien mais genre dans les ans euh, 15 et quelques qu'ils ont dû sacrifier en fait leur immortalité euh, mais j'y reviendrai j en reviendrai en détail un autre jour euh, du coup donc euh, l'autre de qui se planque pendant quelques dizaines d'années donc là on arrive euh, aux événements de world of warcraft en gros en termes de, de chronologie. Euh, et euh, donc on a l'histoire d'Onyxia et Nefarian dont je parlerai dans une prochaine émission parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Euh, donc, Nefarian c'est aussi le fils de... Oui, Onyxia et Nefarian sont les deux des enfants euh, de, de Deathwing. Ah mais je les kiffe trop moi <rire> euh, Du coup... Donc, euh, reminder de l'épisode sur les élémentaires, on a les dieux très anciens qui murmurent à Deathwing qui lui en parallèle fait un petit contrôle technique, donc petite plaque d'élémentium, lu donc la totale. Euh, il s'est fait poser par le marteau du crépuscule, qui est donc une secte euh, menée par Shogal, euh, qui sert les deux très anciens. Donc Shogal, vous avez peut-être dû voir la, la carte sur Hearthstone, elle n'était pas très jouée, mais c'est une carte démoniste légendaire, qui fait que euh, pendant un tour, le, le prochain coup, enfin, juste non, le prochain coup en mana d'un sort, est remplacé par un coup en vie. Voilà, elle était pas très très jouée, hein, je vous l'avoue. Du coup, Deathwing va ensuite provoquer euh, l'effondrement. Euh, il va surgir des tréfonds jusqu'à euh, jusqu Azeroth, donc dans le Maelstrom. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous sortir la carte d'Azeroth. Ici, voilà. Donc le Maelstrom, en gros, c'est le petit tourbillon qu'il y a au milieu. Euh, et qui donc est un... Un peu une autoroute directe vers, le, vers les Tréfonds. Mm -hmm. Donc Deathwing va surgir des Tréfonds jusque dans Azeroth à travers le Maelstrom. Et au passage, il va affaiblir le pilier monde. Donc le pilier monde, c'est la frontière euh, qui assurait la cohésion entre le plan élémentaire, donc les Tréfonds, et la réalité. Et les gardait séparés, en fait. <rire> L'affaiblissement du pilier monde crée une instabilité qui menace de détruire Azeroth. Du coup, les chamans du cercle terrestre, dont Thrall, s'y rendent afin de le reforger. Parce que sinon, ça va être la merde et la planète ouais. va être détruite. C'est un, en... un peu les maçons du cœur. C'est un peu les maçons du cœur. Mais ils sont obligés, sinon ils crèvent. Ouais. Euh, du coup, Deathwing, en émergeant, il provoque des séismes, des rats de marée, des éruptions volcaniques, ce qui aura pour effet de complètement remodeler la surface des continents. Euh, il va également survoler Hurlevent et en détruire le parc, euh, uniquement le parc, parce qu'il veut semer la peur et le désespoir dans le cœur des gens. Donc, tout ça, c'est la cinématique d'introduction de Cataclysme, où euh, Deathwing surgit et, et balaye tout sur son passage. Euh, très très stylé comme, comme cinématique. Est-ce que tu veux que je la link Tu peux la linker dans le chat euh, pendant que je continue ma petite histoire. Euh, du coup, pour lister un petit peu les, les alliés euh, et l'armée euh, qui servira un peu de Deathwing sur Azeroth, on a donc le, ma le Marteau du Crépuscule, donc l'espèce de secte menée par Shogal. On aura les Nagas. On aura Ragnaros et Alakir, on aura les Sans-Visages, que vous connaissez dans les cartes Hearthstone, qui eux servent les dieux très anciens de base. On aura euh, le Vol du Crépuscule, qui est un vol créé par euh, Sinestra, la consort de Deathwing. J'en ai pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur elle, hormis le fait qu'elle crée le Vol du Crépuscule, justement. Euh, et le Vol de l'Infini, qui est un autre vol draconique qui est assez bizarre. Mais lui c'est plutôt lié à Nosdormu, donc peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais ça devient vraiment trop compliqué pour l'instant, donc je vais m'arrêter là. Ainsi que Onyxia et Nefarian qu'il ressuscite, ressuscitent, parce que Onyxia et Nefarian on les tue vers euh... enfin, pendant World of Warcraft en fait, et là on est à Cataclysme du coup bien plus tard donc il les ressuscite et euh, ils reviennent. Et du coup toute l'extension de World of Warcraft Cataclysme consistera à affronter euh, tout ce beau monde. Et elle date de quand euh, Cataclysme euh, en chronologie euh, World of Warcraft. Euh, ouais non non non chez nous. Ah chez nous. Enfin, c'est sorti quand? Euh, sorti en 2010. Ah ouais ok d'accord c'était il y a ans. Un truc comme ça. Et donc le but de l'extension c'est de faire quoi précisément? En gros le but de l'extension c'est euh, du coup de d'essayer d'empêcher la, la fin du monde en fait en tuant donc toutes toutes les troupes qui servent des swings donc ceux que j'ai listés. Donc ouais. euh, Onyxian, Nefarian, Ragnaros, Alakir pour les plus gros dans les raids. Et sinon, ouais. euh, comme ennemi un peu plus classique, le marteau du crépuscule, les nagas, les sans Visage, etc. Est-ce qu'on est, qu est, pas... est, qu est aidé par justement les autres dragons euh... Oui, j'y viens justement. Ok. Donc euh, ensuite, euh, Alexstrasza décide euh, d'aller affronter Deathwing parce qu'il a été localisé vers euh, Grim Battle. Donc c'est euh, une fois qu'il euh, qu est revenu foutre le boxon, il allait se poser là-bas. Donc elle, elle veut mettre un terme à cette histoire. Du coup, ils vont s'affronter euh, pendant euh, dans, un, dans un combat euh, vraiment euh, infernal. Et ils finissent par tomber tous les deux dans, dans un gouffre. Euh, Alextraza en ressort vraiment euh, salement amoché, affirmant que euh, Deathwing est mort. Les autres dragons rouges arrivent pour euh, l'évacuer. Mais euh, Deathwing réapparaît de la montagne. Et un des enfants d'Alexstraza se sacrifie pour retenir le... Le dragon noir, le temps qu'Alexstrasza puisse euh, fuir. Du coup, euh, après ça, Deathwing, voulant toujours une, une armée toujours plus grande, il va vouloir recruter le vol bleu, donc le vol de Feu Maligos, qui est donc euh, à ce moment-là euh, mort. Ouais, le mec est mort le et mec euh, est dead. Il, est, il est dead. Mais Deathwing va essayer de jouer de son ancienne fraternité avec, j'imagine. Alors. Là, je vais, je vais passer en résumé parce que c'est beaucoup de politique chez les dragons aussi, non, mais euh, bref. En gros, pour la faire court, il y a deux prétendants qui s'affrontaient même avant, euh, avant que Daswing arrive pour le titre d'aspect du vol bleu. Donc on a Calegos et Arigos. Sauf que Arigos... Alors, mais c'est super original, c'est non Madigos, carigos. Ah non mais... Euh, pff, je te jure. On dirait des, des gammes de médicaments, tu sais. Des Islandais. Des, aussi, oui. Euh, sauf que Arigos est secrètement un allié de Deathwing en fait. Et euh, il aurait assouvi le vol bleu à sa volonté s'il en était devenu le chef. Sauf que Kalegos euh, apprend ça et le tue. Euh, ce faisant, Deathwing a non seulement perdu des alliés, vu qu'il n'a pas pu avoir euh, Arigos et le vol bleu à sa botte, mais il a aussi gagné des ennemis. Parce que avant ces événements, le vol bleu était neutre dans cette histoire pour cause d'absence de chef. Les mecs tant qu'ils n'avaient pas de chef, ils préféraient pas se mouiller dans une décision qui potentiellement allait euh, détruire le peu qui restait de leur espèce. Du coup là ils sont clairement anti euh, Deathwing. Sauf que. Deathwing... En fait, comment est-ce qu'on peut être un allié secret de Deathwing alors que le mec est affreux quoi. Ouais mais euh... écoute, ils, je sais pas ils sont convaincus par l'idée que euh, la, les, les dieux très anciens ont raison et euh, la planète va être rasée et du coup autant les rejoindre. Euh pour essayer de peut-être avoir un avenir meilleur. Enfin, je sais pas, écoute. Euh, on leur demandera.